Je viens de recevoir un colis Sephora, un petit craquage que j'ai fait euh, le week-end dernier. Et donc je vais vous faire un petit unboxing. Alors j'ai pris deux petits coffrets. Un petit coffret euh, Milk, que j'ai envie d'essayer depuis euh, un moment. Oh, j'ai des stickers avec des fleurs. Ça doit être pour la fête des mères. Et un deuxième coffret euh, Sephora avec des produits, pareils que j'ai envie d'essayer. Il euh, y a notamment le rouge à lèvres Charlotte Tilbury, le Piotoc euh, dont j'entends parler depuis euh, une éternité, que j'ai très envie d'essayer. Un rouge à lèvres Houda, euh, bon, on va voir ça, je vais ouvrir. Alors, le petit coffret Milk. Alors, j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter, celui-là, parce que c'est... Que des mini échantillons, je crois que c'est encore plus petit que c'est encore plus petit que les... Que les formats euh, voyage. C'est un peu plus gros que des échantillons quand même parce que bon, on le paye, mais c'est un peu plus petit que, euh, que les... les formats euh, mini ou voyage qu'on peut trouver sur le site. Mais bon, ça permet, il y a quand même une certaine quantité, ça permet euh, d'essayer. Donc là, on a un blush. Ah, ça se met sur les joues et sur les lèvres en teinte work, work, ouais work. Tac. Ah, ça a l'air joli. Ouais, ça a l'air de s'estomper plutôt bien. Je pense que ça va être, euh, je pense que ça va être joli. Ensuite, on a la même chose en bronzer, un petit bronzer en teinte baked. Hop, voilà, c'est un peu foncé, mais ça a l'air de plutôt bien s'estomper. Ah, non, ça va être pas mal, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On a une base, je crois. Ouais, c'est ça, la Milk Hydro Grip Primer. Hop, comme ça. Bon, et en fait, ça. J'en avais déjà un échantillon. Je croyais que c'était une autre, une autre base. Mais bon, c'est pas grave parce que je l'aime bien. Donc ça m'en fait. Un autre. Non, donc je ne vais pas la commencer tout de suite. Parce que j'en ai un autre qui est déjà ouverte. Après, on a un mascara. Je vais essayer des nouveaux mascaras. Donc c'est cool. Hop, le couche mascara. Alors, si on ouvre... Comment est la brosse C'est une brosse en poils qui est. Et alors, qu'est-ce qui est censé donner Il est censé donner un volume extrême pour épaissir les cils, donner du volume, de la longueur et des courbes. Bah bah, tout, tout à la fois, ok. Et puis après, il y a un, un échantillon de lait hydratant. Bon, ça, pour le coup, c'est vraiment un échantillon. Et il y a un petit bandeau pour tenir les cheveux. Bon, avec mes cheveux qui restent toujours en l'air, c'est pas comme ça, j'en ai pas vraiment besoin, mais bon, c'est pas mal. Un petit bandeau, ça sert toujours. Hop, trop la classe. Et le deuxième coffret, c'est FRA Favorites. Ah ça c'est chouette parce qu'on a une petite boîte que du coup je vais pouvoir euh, réutiliser. Alors on va commencer par l'highlighter Fenty en teinte Trophy Wife. Donc là je crois que c'est un, ouais, voilà, un euh, jaune, euh, jaune doré. Clairement j'en avais déjà un euh, rose. Euh pailleté enfin c'est un avec deux teintes que du coup qui est assez foncé donc moi je m'en sers en plutôt en blush qu'en highlighter mmh, c'est joli c'est un peu intense pour moi mais je pense que je peux m'en servir sur les yeux plutôt qu'en highlighter ou alors vraiment si je fais un look over the top Ensuite, qu'est-ce qu'on a On a un rouge à lèvres liquide demi-mat de chez Ouda en teinte CHI-O. Alors ça paraît, j'en ai pas mal entendu parler. Hum, ça sent bon, ça sent la note coco. Voilà, c'est une couleur un peu rose, euh, vieux rose. Qui a l'air très sympa. Ensuite, il y a un mascara de chez Tarte. Le Light Camera Lashes, qui est censé être un mascara 4 en 1, incroyable. Qui est dans... Ah non, je croyais que c'était une pochette, mais non, en fait, c'est le... le mascara. Je ne sais pas si ça s'enlève, c'est pas très pratique. Bon. allez Cette fois-ci, ah non, c'est des poils aussi, c'est pas du plastique. La brosse est plus fine que sur le, que sur le Milk. Ensuite, il y a... Un crayon euh, Browies de Anastasia Beverly Hills, un crayon à sourcils en medium brown. Du coup, il y a un petit goupillon d'un côté, voilà, qui a l'air pas mal. Et du coup, j'imagine, voilà, le crayon, c'est un crayon rétractable. Là, qui est en marron, qui est très fin et assez sec, j'ai l'impression. Voilà, il est juste là. Voilà, je pense que ça peut aller. Euh, ça a l'air un peu moins français que mon autre crayon euh, à sourcils que j'ai de chez Benefit. Et enfin, wow, c'est vraiment un mini, mini, mini. En même temps, c'était offert avec les autres produits, hein, c'était pas vendu. Le petit pilotoc de chez Charlotte Tilbury. Bon voilà, c'est tout petit, mais bon après d'un autre côté, pour déjà utiliser tout ça, il y a un certain nombre d'utilisations. Donc c'est pas déconnant. Oh là là, il est joli. Déjà ça glisse tout seul. Et voilà, c'est un rose beaucoup plus clair que le rouge à lèvres Ouda là, que je viens d'essayer. Qui est un peu qui tire un peu sur le sur le pêche, je pense, donc c'est vraiment toutes les couleurs que j'aime. Ah, trop cool, je suis contente. Donc voilà pour cet unboxing, je pense que je... Normalement je dois recevoir une, co une commande de Colourpop demain, donc euh, peut-être que je ferai aussi un unboxing. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos comme ça, ou si ça sert à rien et que ça n'amuse que moi. Peut-être que je continuerai euh, justement, on ne sait pas, on verra. On est le lendemain et je viens de recevoir un colis que j'attendais depuis très longtemps. La livraison a pris beaucoup plus de temps que d'habitude et c'est un colis de chez Color Pop. Voilà, donc je suis très très très contente et je vais l'ouvrir pour vous montrer ce que j'ai pris. Et comme d'habitude, c'est emballé dans plein de papier bulle en même temps, ça vient des États-Unis, donc heureusement. Et on va commencer par deux produits pour les lèvres. Normalement, j'ai un crayon et un rouge à lèvres euh, en stick. Alors le crayon, c'est une de leurs teintes best-seller, c'est la teinte BFF. C'est censé être un nude, voilà, un nude rosé, donc on voit la couleur là. Voilà, bah, parfait, c'est exactement ce que je cherche, une teinte un peu nude comme ça, j'en ai un seul et je pense que celle-là est un peu plus sur le côté euh, marronné, donc c'est parfait. Et a priori, le rouge à lèvres devrait aller plutôt bien avec, c'est la teinte cookie, donc pareil c'est un, un nude. Hop, Donc c'est des rouges à lèvres comme ça rétractables. La formule, j'en ai déjà tout un kit de cela et la formule est super agréable à porter. Ah, il est un peu plus euh, orangé que ce que je pensais, mais très joli. Et ça ira quand même avec, euh, avec le crayon, je pense. Ils sont super agréables à porter, c'est une texture un peu euh, crème, mais qui, qui ne colle pas, et qui, qui sèche un petit peu, enfin qui n'est pas trop euh, glowy, parce que moi, je n'aime pas spécialement ça. Après j'ai encore un rouge à lèvres en crème dans la teinte Baby Doll. Alors, c'est encore un nude, j'ai une grosse période nude en ce moment. Voilà, donc peut-être un tout petit peu plus foncé que ce que je viens d'essayer. Alors, voilà, donc là il y a un petit applicateur. Oui, il est un peu plus foncé, bon, un peu, euh, il est très collé au, au, au trait de crayon. Je pense que le crayon est un peu trop clair pour ce rouge à lèvres là, mais j'en ai d'autres euh, des crayons qui devraient aller je pense. Ah, Peut-être pas aussi foncé mais la texture a l'air sympa. Je sais pas si ça sèche, j'ai jamais testé cette texture là donc euh, à voir euh, ce que ça va donner mais ça a l'air sympa. Ensuite ça, c'était le cadeau qui a été offert avec la commande. C'est ah, un lip scrub, je croyais que c'était un baume à lèvres. Mais non, c'est un exfoliant à la vanille qui était bah, en cadeau avec, euh, avec la commande. Voilà, donc petit lip scrub sous forme euh, de baume. Et donc j'imagine qu'il y a des petits grains. Voilà. Ah oui, voilà, on sent les petits grains quand on passe euh, le doigt dessus. Bon, ça doit être un truc assez assez gentil donc bah pourquoi pas c'est plus simple j'en ai un autre euh, lip scrub mais c'est c'est dans un petit pot donc euh, il faut mettre son doigt dedans puis il faut bien frotter là au moins c'est un peu plus rapide ça on peut le faire sans, sans mettre ses doigts dedans et sans s'en mettre partout ensuite j'ai ah oui des super choc chic donc c'est un blush de la collection euh, abricot qui sont sortis il n'y a pas très longtemps voilà dans la teinte addicted to you et qui a l'air vraiment magnifique oh, allez, ouvre toi voilà donc c'est un peu un marbré comme ça là qui avait l'air vraiment magnifique sur les swatchs en ligne et alors qu'est ce que ça donne Oh, ah bah oui, c'est la texture euh, super choc. Ça paraît. j'avais pas fait attention. Je croyais que c'était juste de la poudre. Et Voilà, on le voit un tout petit peu. Bon, là, on dirait un highlighter, mais c'est les reflets. Bon, il est quand même très très brillant. Hein. Ça, je vais pas vous mentir, mais il y a vraiment des tons. Il y a à la fois euh, du rose, du un peu plus euh, orangé, un peu plus doré. On peut vraiment soit tout mélanger, soit... Euh soit prendre un peu ce, ce qui nous fait envie à ce moment-là. Ensuite j'ai un autre blush, hop, de la collection des petits cœurs. Des, donc ça cette fois-ci c'est en poudre classique et je l'ai pris dans la teinte Let's Dance. Oh, c'est vraiment très joli ce packaging tout mat. Hop, et donc cette fois c'est un rose un peu plus soutenu. Très sympa aussi, avec toujours un petit miroir dans la palette. Voilà. Et alors là, celui-là, qu'est-ce qu'il donne Voilà, donc ça c'est de la poudre un peu plus classique. Et donc, c'est un rose. Donc, il est là. C'est un rose un peu qui tire un peu quand même sur le, sur le corail. À La caméra, il rend plus corail qu'en qu vrai. En vrai, il est un petit peu plus rose. Mais euh, très sympa. C'était une teinte que je voulais. J'ai des trucs soit vraiment très corail, soit vraiment très rose. Donc là, ça va faire un petit peu entre les deux. Vraiment, j'aime beaucoup ce packaging. Et le dernier produit... C'est la palette de la collection abricot, la palette apricote Minote, Qui a l'air complètement magnifique. Ah ouais, c'est tout ce que j'aime. Tous les tons qui me vont bien avec mes yeux bleus. Des tons orangés un peu, on peut faire du nude. Il y a des métalliques qui ont l'air très très sympas aussi. J'ai hâte de l'utiliser celle-là. Voilà, donc c'est tout pour cette commande, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Et puis, il bah, y a une autre commande de Colourpop qui est en cours, donc j'espère euh, qu'on va la recevoir bientôt, a priori d'ici une semaine, je pense, vu les délais qu'il y a eu pour celle-là, une fois qu'elle avait franchi les, les douanes. Voilà, on espère.